Merci, merci à vous, 660 000 fois merci. Bonjour à tous, c'est Manuel du site Imogen.com et aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo pour vous remercier, vous exprimer ma gratitude, mais aussi celle de toute l'équipe Imogen, puisque nous avons une énorme nouvelle à vous annoncer. Au mois de juin 2018, nous avons eu 660 000 personnes sur le site Imogen.com. C'est un chiffre qui est absolument monstrueux et tout ça, c'est grâce à vous. Quand on a commencé cette aventure en 2011, on était deux, on avait zéro personne sur le site internet puisqu'on a commencé de zéro et c'est vrai qu'on n'aurait jamais imaginé euh, avoir autant de monde qui s'intéresse à nos services, autant de monde qui trouve euh, tout simplement la réponse à une grosse problématique qu'on a tous, c'est-à-dire le logement étudiant à un moment dans sa vie et donc je voulais vous exprimer ma gratitude et vous dire un grand merci. Merci à vous, que vous soyez étudiant, que vous soyez propriétaire bailleurs particulier, que vous soyez gestionnaire de résidences étudiantes. Merci à vous, les agences immobilières, de nous faire confiance et de nous avoir permis aujourd'hui d'atteindre le cercle très fermé des 2900 sites français. Puisqu'Imojeune se classe à la 2900e place des sites internet français en termes de trafic et d'engagement. Imogen avait commencé en 2011 avec une volonté, celle d'aider un maximum d'étudiants dans leur recherche de logement, de trouver des solutions, puisque comme vous le savez peut-être, bah c'est mon histoire. Je suis arrivé pour mes études dans la ville de Paris et j'ai galéré, j'ai couru d'une agence à l'autre, personne ne voulait mon dossier, je n'arrivais pas à trouver un logement étudiant décent. Et aujourd'hui, c'est des dizaines de milliers d'étudiants qu'on aide chaque jour pour trouver leur logement étudiant et ça nous fait très chaud au cœur. Merci à vous également aux propriétaires bailleurs d'utiliser les services qui sont gratuits euh, d'Imogen qui sont gratuits pour vous, pour passer vos annonces de location, pour traiter vos candidatures et surtout pour louer à des étudiants et des jeunes actifs bah, vos logements, puisque c'est très important, vous avez un rôle fondamental, un rôle euh, de propriétaire bailleur à la fois social, de permettre à ces étudiants de se loger et pour ça, on vous dit un grand merci. Merci à vous agence immobilière, merci à vous gestionnaires de résidences étudiantes de nous faire confiance depuis des années pour diffuser vos offres, gérer vos offres et vos annonces sur le site ImoJeune et donc pour proposer vos biens et c'est ça qui est important à nos milliers d'étudiants en recherche et de les aider à faciliter le logement étudiant. C'était une vidéo pour vous exprimer notre gratitude, vous dire un grand merci. L'Aventure Imogen, c'est beaucoup de monde qui la suivent, beaucoup de monde qui participe, dont vous qui me regardez aujourd'hui. Et sachez une chose très importante, c'est qu'on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas, va pas se satisfaire de, de, de, de ce qu'on peut faire déjà aujourd'hui. On a plein de choses, plein de nouveautés dans les cartons qui vont arriver dans les prochaines semaines. Je vous invite à rester connectés pour découvrir ces, ces astuces, ces fonctionnalités qu'on va développer, cette innovation qu'on va continuer à promouvoir pour vous aider toujours plus dans vos recherches de logement. Et il y a un acteur très très important que je n'ai pas encore cité et que je souhaite remercier plus que tout, c'est les 90 écoles et universités qui sont partenaires qui utilisent la solution Imogen for school qui propose en fait les solutions Imogen au sein de l'école en marque blanche et notamment les plus belles références françaises que ce soit l'école HEC Paris, l'école 42 de Xavier Niel, l'EDEC Business School, l'ESMOD International, dans la mode, l'école Ferrière, l'école Paul Bocuse, dans la cuisine et toutes ces écoles et universités prestigieuses qui nous font confiance et qui utilisent la plateforme Imogen for School et dont les étudiants leur logement à proximité du campus et ça, vraiment, ça nous fait chaud au cœur. On va continuer dans cette voie. On a envie d'aider au maximum toutes les écoles, tous les étudiants et tous les acteurs qui souhaitent participer aujourd'hui en 2018 au logement étudiant. Un grand, grand merci à tous de la part de toute l'équipe Imogen et je vous dis à très bientôt sur Imogen.com.